Donc Thierry Grégor. qui es-tu, en quelques mots Qui je suis Je suis en quelques mots de manière générale ou dans le cadre de graphiste Allez, un petit peu des deux. Un petit peu des deux. Euh, de manière générale, donc, euh, bah, 12 ans de bâtiment en maçonnerie et taille de pierre. Je suis mmh. maçon et tailleur de pierre de, de formation. Euh, ensuite, euh, je suis tombé dans l'éducation nationale et dans l'archéologie, à peu près, raisonnablement en même temps, dans l'histoire et l'archéologie, donc je suis devenu euh, professeur de maçonnerie. Euh, et ensuite, ça fait euh, à peu près 25 ans que je suis des, des chantiers d'archéologie pour tout ce qui concerne le matériau pierre, en fait, de l'extraction, qui n'est pas, pas ce que je préfère, jusqu'à la mise en œuvre et en arrivant à la gravure. Cette passion, elle va jusqu'à jusqu'au doctorat. Mais cette passion, va jusqu'au doctorat, peut-être. On, on imagine 2021-2022 avec une, une une inscription en thèse il y a six ans maintenant, donc qui va se terminer voilà, qui va de toute façon se terminer là sur tout ce qui concerne les inscriptions. Euh, antique et médiéval, euh, en Poitou-Charentes, ce qui m'a permis de, de, de travailler également sur les inscriptions de Chypre, par exemple. Alors, comment justement tu as intégré le projet graphiste Alors, le projet graphiste, ça s'est fait, je dirais presque naturellement, euh, en fait, on s'est rendu, enfin, rendu compte, je me suis rendu compte, et les, les personnes avec qui je travaille à, à la fac, que le, euh, la technique était peu, voire pas du tout euh, pris en compte au niveau de tout ce qui était euh, épigraphie précisément, mais surtout la technique en général n'est pas très prise en compte hein, et que je pouvais apporter effectivement quelque chose par rapport à ça en étudiant euh, les techniques de mise en œuvre de, au niveau des blocs, euh, les techniques de mise en œuvre de gravure, voir si on pouvait en tirer quelque chose, s'il y avait des possibilités, euh, et on peut. C'est une bonne nouvelle, enfin, dans, dans le cadre de là rien que les, euh, la petite semaine de mission euh, a permis de voir, euh, il voilà, y, y, y a énormément de choses à voir. Un exemple, justement, tu parles de technique, c'est quoi C'est la marque des outils, c'est euh, retrouver le geste du, du graveur. Concrètement, qu'est-ce que tu as pu repérer que seul quelqu'un qui a ta, ton expérience de tailleur de pierre, ta compétence pouvait voir L'idée, ben, c'est réellement ça, en fait, c'est ce, ce que tu viens de dire, cest dire euh, l'idée, c'est de partir de la trace de tout ce qui, est de, de ce qui nous reste, des, pas des stigmates, mais de ce qui reste sur, le, euh, sur la pierre, et de, et de dézoomer euh, à partir de la trace, euh, de manière à se dire, ben, tel type de trace correspond à tel outil. Euh, ensuite, tel outil a été utilisé dans telle position par le tailleur de pierre, c'est-à-dire que voir que le tailleur de pierre, euh, euh, il pouvait, euh, euh, bah, si on prenait en compte la trace telle qu'elle était, il travaillait la tête à l'envers, ce qui n'est pas tout à fait raisonnable, donc on se dit qu'en fait le bloc est à l'envers, que la trace ne correspond pas. Enfin, c'est tout ça, c'est tout le cheminement, euh, le cheminement inversé euh, pour essayer d'arriver au bout d'un moment à, à un geste, parce que moi ce qui est, ce qui est très important dans le... Dans ce type d'activité, en fait, c'est, euh, je dirais, euh, pierre, trace, geste, homme. C'est aussi le, le fait que derrière un outil, il y, y a un bonhomme, hein, quelqu'un qui, qui, qui, euh, ben, qui travaille, qui s'active, qui bouge, euh, qui a mal au dos, qui il fait froid l'hiver, il fait chaud l'été. Enfin, euh, donc une trace, C'est pas uniquement un stigmate, mais c'est aussi toute, toute une démarche. Ça veut dire que tu serais capable de reconnaître euh, que tel gravure a été fait par la même personne sur deux, deux oui. pierres Alors, différentes, deux, deux plaques funéraires différentes par exemple euh, En général, j'ai tendance à dire plutôt non, parce que la, la, je ne suis pas capable, je pense pas que quelqu'un soit capable, sur, euh, sur, surtout sur des sites éloignés, euh, de trouver des, des ateliers, des mains, etc c'est ext extrêmement compliqué, c'est extrêmement compliqué. Mais il se trouve que dans le cadre de graphistes euh, sur ce site, euh, il y a deux inscriptions qui c'est confondant. Euh, il va falloir qu'on les étudie d'ailleurs, parce qu'il y a deux inscriptions qui ont exactement les mêmes, le même type de traces, avec les mêmes outils, suivant les mêmes angles et avec le même type d'erreur. Ça, ça questionne. Et deux inscriptions qui ne sont pas au même endroit Qui ne sont, qui sont pas au même endroit. Ils sont, on, on est dans cette salle, y en a une qui est au fond là-bas et une de qui est derrière. Euh, et, et quand on regarde les traces qui restent, c'est voilà. quand même surprenant. Il va falloir étudier ça de plus près. On, peut, on a, on a peut-être une même main. Quand j'imagine le travail du, du tailleur de pierre, je l'imagine seul avec son outil, avec ce, sa pierre, et, et dans sa tête, ce qu'il a envie de, de graver. Et puis là, dans, dans le projet graphiste, ben c'est un groupe qui est à l'œuvre. Euh, c'est mmh. différent de travailler en groupe, en collectif, et, et seul devant son, devant son objet de, de oui. travail. Comment oui, tu oui. perçois ce travail en groupe bah pour moi c'est quand même très habituel le fait d'être sur des chantiers archéo euh, quand même très souvent de travailler avec euh, des archéos du bâti euh, enfin euh, en général c'est quand même très souvent un travail de groupe euh, et, et après c'est une histoire d'intégration des personne n'est par rapport aux autres, ça se passe euh, très bien, comme ici, bon, on sait pas. Euh, parfois ça peut se passer plus mal du fait d'un individu, mais là là ici, je dirais presque ce qui peut être un avantage, c'est qu'en fait, euh, on est complémentaire au niveau des compétences. C'est-à-dire que le groupe, il euh, y, des des, y a des épigraphistes, enfin, c'est vraiment un, un groupe complémentaire. Euh, donc euh, le fait d'avoir une place particulière et à côté, dedans, euh, euh, fait que ça se passe bien. On a parlé de, euh, de mixité culturelle, on a parlé du fait qu'ici à Chypre, on est un peu sur, au, cœur de, euh, au cœur de civilisations qui se rencontrent. Ah ouais. Est-ce que tu as relevé, une, on pourrait dire peut-être un exemple de, de transfert de technologie? Une manière de, de travailler voilà. qui, qui n'est pas simplement latine, qui n'est pas simplement orientale, mais qui fait appel à des techniques qui vont se mêler, qui vont se, euh, oui, se mélanger. Mais... Ça se voit Tu le repères ah, là, là, là, là, Complètement, là tu es... Tu es à la pointe de l'information, c'est-à-dire qu'en fait, euh, à 80%, bon, on va dire 90%, c'est pas encore fait, 80%, les techniques sont raisonnablement les mêmes, euh, sauf qu'il y a euh, donc une découverte hier soir et une autre découverte il euh, y, y, y a une heure, euh, en fait, avec euh, euh, des outils qu'on ne voit pas sur les autres. Euh, les, deux, les autres dalles euh, en particulier, donc un, un outil très particulier, dont je n'ai pas, pas vu la trace encore euh, sur le matériel qui est ici. Euh, par contre dont on retrouve la trace euh, d'où je viens en Poitou Charente, et qu'on trouve sur des dalles à droite à gauche. Et, et là, un second type de.. une seconde technique euh, qui est euh, totalement. Totalement hors de ce qui se, se, se fait ici, totalement hors de ce qui se prépare ici, euh, mais qui par contre correspond complètement à ce que j'ai pu voir, euh, je reste chez le tout Charente, mais même euh, de manière générale, c'est-à-dire que je, je, je, suis, je suis prêt à, à argumenter qu'on est sur un transfert culturel, donc que c'est quelqu'un qui, euh, qui avait l'habitude de travailler des matériaux euh, euh, quelque part en en France, et qui est venu ici avec son matériel, on est exactement, euh, je ne pense pas que ce soit possible, mais on m'aurait dit que la pierre a été faite euh, à Poitiers et apportée ici, pourquoi pas Bon, je pense que c'est plus la personne qui est venue avec son matériel. Qu Est-ce qu'on est qu est qu en sait un peu de la manière dont les, euh, ces gens travaillaient Est-ce qu'ils travaillaient euh en concurrence Est-ce qu'il travaillait en disant « moi, je suis le, le meilleur euh, graveur sur pierre euh, de, de la contrée » ou est-ce il collaborait, il s'influençait, il se donnait des conseils Est-ce qu'on a des traces de ça, ça Alors, il y a, y a y y reste des textes. Il euh, y a des textes, donc avec des... Euh, euh, alors, la concurrence, c'est... Bon, concurrence... Au automatiquement il y a euh, mais avec des, des personnes qui font euh, euh, bah, qui, enfin, qui surgissent qui arrivent des, des maîtres on va dire on va appeler ça des maîtres euh, qui ont qui ont des ateliers qui ont des apprentis dont on retrouve des traces sur des chantiers euh, euh, des chantiers divers et variés à droite à gauche parfois comme euh, euh, parfois comme architecte parfois comme le, le, les difficultés c'est qu'en fait les noms Change un petit peu, ça, ça, euh, ça peut être des maîtres graveurs, des, euh, des, euh, des sculptores, enfin c'est très, euh, et qu'on ne sait pas. Le, pour moi, le, la, la répartition, la hiérarchisation, le, le découpage du travail en presque micro-métiers, est quand même assez contemporain comme, comme chose. Euh, je ne suis pas sûr que, que le, le tailleur de pierre de l'époque ne soit pas aussi un petit peu graveur, s'il était capable de le faire, voire sculpteur, s'il en était capable. Euh, euh, voilà, c'est exactement comme les outils. Chaque, chaque outil est unique et chaque, euh, chaque parcours, à mon avis, au Moyen-Âge, est, est, est unique. Alors, on vous voit faire des relevés toute la journée, remplir des fiches euh, avec, avec des, des critères oh, ouais. très bien définis, très spécifiques euh, et puis à un moment euh, ces critères peuvent devenir un peu plus subjectifs et faire appel à, à vos sens plus qu'à votre mmh. raison mmh. <rire> oui, oui, oui. ou maître, quand on, on mesure le, la taille des lettres etc. Parmi ces, ces éléments subjectifs euh, tu as tes yeux tu as tes mains, je te vois caresser la pierre, parfois la toucher, euh, ouais. presque... Tu as aussi tes oreilles, je te vois taper sur la pierre. Euh, Peut-être que... Je me demande si tu la goûtes pas, la pierre, des fois même. La réponse est non. <rire> non, <rire> non, ne... euh, non, non, je ne... Non, non, je Des problèmes de fond, je n'ai pas de goût, donc ça ne changerait rien. bon, Certains, euh, certains géologues le font, euh, ça se... Euh, ça se pratique en géologie euh, là, non, je ne la goûte pas euh, mais c'est vrai que les, les sens sont euh, bon, là, la vue bien évidemment euh, le toucher euh. quand tu caresses la pierre oui, qu'est-ce voilà. qu que tu perçois de la pierre, qu'est-ce qu'elle te dit à ce moment-là je, je perçois les traces en fait les traces qui restent, c'est-à-dire que c'est un, un retour d'expérience sur un, un chantier d'archéologie euh, subaquatique. La seule solution, c'était dans la Charente, qui, a le, quand même le... donc, qui est un petit peu envasée, et la seule solution, ça a été d'aller toucher le bloc pour voir s'il y avait quel type d'outil qui avait été utilisé. Et donc là, l'idée c'est ça, c'est-à-dire en touchant le parement, on devine, on, on, on sait euh, le type de trace que ça donne et donc le type d'outil qui sort derrière. Parfois, ça mélangé avec, euh, tu as dû nous voir traîner avec des lampes des lampes à LED, euh, de travailler en lumière grasante pour essayer de faire sortir du relief. Tu parles beaucoup d'outils, ces outils ont beaucoup évolué ou ce sont presque les mêmes qu'à qu cette époque-là pour Alors, travailler la pierre Très, très pratiquement, le, les outils, on reste sur une gamme d'outils qui est, euh, sur, sur sur très peu d'outils. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais disons 30, on va dire une trentaine d'outils. Euh, sur sur l'évolution, c'est qu'on voit que suivant les périodes, en fait, les outils sont... Euh, il y a des périodes où les outils sont plutôt utilisés, des périodes où ils sont complètement en déshérence, et puis plus tard, ça va être réutilisé. Euh, suivant, on, on a euh, par exemple sur, du, euh, euh, sur de l'inscription, dans l'Antiquité, c'est l'utilisation massive du gravelé pour faire des belles lettres, bien propres, bien... Le Romain fait ça très bien. Euh, puis ensuite, on arrive chez les Mérovingiens, où manifestement, ils ont un peu perdu l'habitude de ce type d'activité. Et pour faire des, des inscriptions, ils font des points les uns à côté des autres. Ce qui n'est pas traditionnel, ce qui n'est pas du tout académique, mais qui fonctionne. L'idée, c'est de marquer un nom sur une pierre, donc on, on utilise cette solution. Et après, on le voit au niveau de l'évolution des euh, sur les, sur les années, au niveau de des techniques, effectivement, c'est différence au fur et à mesure. Tu as beaucoup parlé de la Charente. Euh, oui. oui. <rire> ici, on est en Méditerranée. Oui. Que perçoit l'homme de l'océan de ces civilisations méditerranéennes ici Quelle est ta... Comme... Qu'est-ce que tu as perçu de cette mission à Chypre Mission à Chypre. Euh... Donc, ben on est, alors, on est déjà quand même dans un autre monde, un monde méditerranéen qui change de du Poitou-Charente et de la Charente-Maritime, mais n'est pas tout à fait dans la même, euh, même chose au niveau de tout ce qui est architecture. Euh, euh, ce matin, on allait voir une, une petite église dans la montagne. Le, la faune et la flore n'étaient pas réellement les mêmes que dans le Cognacé. Euh, ce n'était pas du tout pareil. Des, des rythmes différents, des, des ambiances, des atmosphères différentes. Et voilà, c'est un, un autre monde tout en restant encore un petit peu celui qu'on qu connaît. Quand tu vois les pierres, tu te dis je suis euh, je suis en Méditerranée ou je suis en Charente, en Poitou-Charente ah, Je suis en Méditerranée. Ouais. <rire> Il n'y a, a, euh, a aucun problème avec des, euh, euh, des, des ressemblances, des, mais bon, j'en ai vu en Angleterre, aussi, enfin, y a, on a quand même toujours un, un fond, l'idée étant de faire un, un gisant et une inscription autour, donc on, on tourne un, un petit peu en rond, mais euh, non, non on, est, on est en Méditerranée, avec l'utilisation du matériau local déjà. Euh... On n'aurait pas la même pierre en potouchant Non, voilà et pas la même en, en, euh, dans le sud de la France ou dans le nord, voilà c'est la, la hormis on, on en a une en face justement euh, mais la pierre étant tellement lourde et compliquée à transporter dans la mesure du possible, on récupère celle qui est à côté de préférence Alors ce travail de la pierre euh, a traversé les âges finalement, parce que juste, justement cette pierre est, est dure et solide mmh. c'est un matériel intemporel et est-ce que quelque part cette dimension euh, temporelle, cette dimension qui permet de traverser le temps, est-ce que ça rapproche pas, quelque part, euh, le tailleur de pierre d'une certaine spiritualité Un peu à la manière des bâtisseurs de, de cathédrales. Est-ce que ce n'est pas une, une façon de se rapprocher de, de l'éternel, de Dieu Je ne sais pas. <rire> le... Euh étant foncièrement agnostique, je ne suis pas sûr que la question soit <rire> ça tout fait. Mais en oui non peut-être. Alors sans, sans, sans aller beaucoup plus loin, peut-être effectivement de se, de se rapprocher de nos, de, de, de, de nos anciens. Enfin voilà il de, de, de, y a une on, on, est, on est dans une continuité. Donc euh, euh, l'histoire, la taille de pierre, l'archéologie, le mélange de tout ça euh, fait que euh, oui, oui, oui, il y a certainement de ça. Alors là, je suis euh, incapable de le mettre en mots. Mais spiritualité, je ne suis pas sûr. <rire> spiritualité laïque <rire> Spiritualité laïque, exactement, on va dire comme ça. <rire> Alors, ce projet graphiste c'est très ambitieux. Il ouvre un nouveau champ pour l'épigraphie. Oh. Euh, il y a aussi un enjeu personnel pour chacun dans le groupe. Euh, le tien, ton enjeu personnel, qu'est-ce que... Oh, moi, c'est... C est, c est, c est, euh, je pense qu'il y en a deux en fait, c'est tout à fait clair. Le, le premier, c'est de pouvoir euh, mettre en œuvre euh, sur le terrain euh, des, euh, un mode opératoire de recherche que, que j'ai mis, mis en place pendant, le, pendant ma thèse. Donc de voir si les, euh, euh, si ce, les techniques utilisées euh, que j'ai mises en place, etc. Fonctionnent, fonctionnent, si on peut avoir du résultat avec ce type de technique euh, et puis ensuite c'est de travailler sur des, bah, sur des sites comme, euh, comme celui-ci et de, euh, de pouvoir aller voir des, des, euh, des techniques autre part, ça c'est euh, important, ça fait, ça fait un paquet d'années que je baigne euh, de près ou de loin dans l'archéologie donc c'est important de mettre euh, euh, c est, c est... Oui non, vraiment la, la, la mise en œuvre du mode opératoire. C'est euh, savoir si, effectivement, euh, un travail de 6 ans formel et 25 ans informel euh, pas se dire euh, « je me suis planté complètement ». Ça serait désagréable. <rire> tu dis « je me serais planté complètement euh, ». Quand on se plante, c'est qu'on qu tente. Quand même, oui. C'est oui, oui. <rire> qu'on prend des risques. C'est qu'on accepte de, de se remettre en question. Euh, dans ton cheminement à quel moment tu... la question s'est posée euh, de la pierre de cette vo... est-ce qu'on peut parler de vocation de passion, euh, de ce travail de la pierre, ça a toujours été le cas depuis qu est... que tu étais petit depuis... tu t'es dit euh, moi je veux qu'on me donne euh, les outils pas, genre, veux... pas, peu, petit... alors j'ai toujours aimé le, le matériau pierre euh, en général il, il a... Je vais revenir au Poitou-Charente et à la Charente, on a une église du 12e dans chaque village. Euh, euh, donc il y a quand même un fond et puis avec des... Euh, voilà, le, le, le, tout ce qui est pierre et bâtiment m'a toujours, euh, toujours passionné. Donc euh, ensuite, bah, le fait de se retrouver dans le bâtiment, automatiquement, euh, ça a été très vite euh, une envie d'apprendre ta, à tailler et de tailler. C'est euh... par l'observation, c'est par la contemplation que cette, ce désir est né ou est-ce que tu as aussi bon. rencontré, sur ta route, euh, des gens qui t'ont un peu guidé ou qui t'ont donné confiance pour aller plus loin, peut-être Oui, Parce que euh, tous pas. les tailleurs de pierre ne décident pas un jour de faire un doctorat. Oui, oui. Non, mais ça, alors, c'est totalement... Moi, j'ai un, euh, un, un grand merci à tout, euh, euh, tous les archéos, les historiens que j'ai croisés qui... Euh, bah, qui m'ont fait confiance, voilà, euh, euh, qui se sont dit peut-être qu'on euh, bah, qu travaillait ensemble et puis ça, ça a marché, euh, ont on, on permis de développer tout ça. C'est euh, euh, moi ma première expérience euh, en archéologie, archéologie. Euh, sur chantier, c'est à, euh, à Sainte, donc je commençais il y a très longtemps une, une maîtrise, et puis je suis arrivé sur un chantier, je vois Jean-Paul Nibodeau un archéologue, donc j'étais toute est-ce que je pourrais éventuellement euh, venir voir euh, comme ça, discrètement, et tout, et Jean-Paul m'a dit, "Bah écoute, euh, le chantier est ouvert, tu viens comme tu veux, euh, et on discute des résultats. Avec des gars comme ça, ça ne peut que marcher. Voilà. Je pars par des résultats, moi, qui sont à mais euh, le, le fonctionnement, voilà, c'est euh, pareil, euh, avec, avec euh, plein de personnes, toujours des... Euh, des euh, oui, oui, oui, de, de l'accueil. Ce sont des, des gens foncièrement euh, accueillants et beaux. Puis aussi enseignants. Aussi, oui. Mmh. Alors, on se donne, parfois on se dit euh, les jeunes aujourd'hui, trouver leur place, à chaque époque on dit ça, c'est pas facile. Il oh, y a toujours cet âge critique on se dit qu'est-ce que je vais faire plus tard mmh. Est-ce que dans quelle direction je vais aller Est-ce que je vais oser Est-ce qu'on m'encourage ou pas euh, Qu'est-ce que tu dirais toi, à un jeune aujourd'hui qui. Bah, qui voit ce que tu fais et qui se dit, est-ce que moi je pourrais le faire Comment je fais Comment je m'y prends quels conseils tu pourrais donner ben, je, je, je, je, leur, je leur dis à, à, à deux niveaux. Je leur dis directement avec mes élèves qui sont des 16-18 ans, qui passent un CRP de maçon, de, de, de, de, que si euh, euh, à partir du moment où ils font attention à leur corps, qui ne sont pas euh, des bourrins euh, finis, euh, ils peuvent avoir une carrière dans la maçonnerie qui est, euh, qui est intéressante. Ils font, ils font du travail intéressant, ils pourront évoluer. Je ne sais pas si tu as déjà réalisé ce type d'activité, mais c'est fabuleux de construire. Le fait de construire, j'imagine que pour un mécanicien, c'est fabuleux aussi de, de réparer une moto, enfin je, voilà, c'est euh, pour toi, le, voilà, on a tous, mais moi la construction, ça a été c'est toujours un grand, un grand moment, et c'est ce que je dis également aux, aux archéos du bâti je croise, on travaille avec un, un groupe de 4, 5, 6, euh, soit des archéos, soit des historiens de l'art, etc., euh, continuer sur le bâtiment. Là, c'est peut-être un des seuls, un des seuls points au niveau de l'archéologie où vous aurez, vous aurez du boulot parce qu'il y a du, il y a de la demande, de la demande de personnes qui sont, qui sont formées, qui sont capables d'aller sur un chantier et d'expliquer pourquoi ce mur a été monté comme ça, pourquoi, bah comment ça se fait que le, le début de la voûte là-bas, il descend un petit peu, bah parce que le cintre il a été mal mis, que la pierre elle a bougé. ça fait partie des, des compétences qui sont actuellement recherchées sur des chantiers. On est dans la période du virtuel, du numérique, euh, de métier euh, qu'on appelle métier, mais on se demande ce que c'est. Ouais, des fois, hein. il y a des, on est influenceur, on est. <rire> ouais. Ça reste un vrai métier concret. On touche la pierre, ouais. on bâtit, et puis euh, on a un résultat qui s'inscrit dans le temps. C'est très rare, c'est précieux, ça. Oui, Non, mais c'est vraiment. Ça, ça fait partie. Je, et il y a. Petite discussion avec... Alors là, c'est plutôt avec mes élèves, parfois, sur le... Euh, sur, euh, alors, je ne vais pas vous faire un, un, un speech sur l'effort, mais sur le fait de... Euh, ben parfois, on souffre quand on met en œuvre des matériaux. Euh, parfois, c'est pas facile. Euh, parfois, ça va tout seul, etc. Ça fait partie d'une euh, activité. Il faut... Enfin c'est Il euh, euh, y, y a vraiment... Euh, dans la souffrance, mais euh, quand, quand vous vous êtes trimballé à un bloc qui fait 250 kg euh, puis qu'il est en place, euh, quel choix! <rire> alors que la partie euh, de, la, de la mise, euh, alors c'est parfois un peu compliqué. Alors pour terminer, il y a une question que j'aime bien poser à, à, toutes les, à toute l'équipe c'est euh, un peu de savoir quel personnage de cette époque médiévale ils auraient aimé rencontrer pour discuter avec eux, avec lui, pour poser une question. Alors, Peut-être que tu as quelqu'un dans ton esprit, je, tu me diras. Ouais, voilà. Par contre, sinon, je te vois aussi euh, chaque fois chiner un petit peu, regarder euh, les outils qu'il y a dans une rencontre à droite à gauche, euh, ouais. comme si tu cherchais euh, quelque chose de particulier que tu n'aurais encore jamais trouvé. Donc, euh, as-tu un personnage ouais. que tu aimerais rencontrer de cette époque, pour lui poser une question précise ou non Et, si, et as-tu un, un outil mythique que tu aimerais trouver un jour que tu n'as pas encore trouvé on va commencer par l'outil mythique. <rire> on a, euh, il existe des outils, euh, euh, donc des matraquades. c'est une, une massette très, très particulière, euh, dont on retrouve à peu près l'image sur la colonne Trajan, enfin, c'est quelque chose quand on... Quand on voit des, euh, de voilà, qui ressemble à l'outil romain, qui, qui est un outil qui est très particulier quand même, euh, qu'on retrouve. Et en fait, euh, euh, ben de mes, un, un ami archéo a réussi à m'en trouver une. Et là, j'étais très content et très fier. Donc maintenant, je ne taille qu'avec ça. <rire> c'est euh, euh, Parce que ça fait partie des... Oui, oui, y a, y a, y a, on en a beaucoup parlé avec... Un, un de mes collègues, et puis avec, avec d'autres personnes de la symbolique de l'outil, euh, bon alors après je ne suis pas très ésotérisme, etc. Mais il y, euh, y, a, y a une symbolique dans l'outil, hein. vous... et puis l'outil qui appartient, au sens, au sens que vous, vous tournez la main, vous attrapez une massette, soit c'est la vôtre, et puis vous la prenez, soit c'est pas la vôtre, et puis il n'y a, a même pas besoin d'aller chercher, euh, d'aller chercher que la, l'outil la, se fait à sa main. Enfin c'est. Euh... Voilà. Et pour euh, euh, qui j'aurais aimé rencontrer, de, de but en blanc, j'ai pas de euh, j'aurais bien aimé ben, bon, faire un, euh, rencontrer des tailleurs de pierre du Moyen Âge pour voir, euh, mais peut-être plus pour répondre à plein de questions que je me pose et pour lesquelles j'aurais jamais de réponse certainement euh, que pour autre chose, parce que le champ d'investigation est tellement énorme que pff, ce n'est que. Ce ne sont que des questions. La vraie dernière question, euh, quelqu'un qui aimerait euh, comprendre ton art, ce que tu fais, euh, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller Un livre, euh, un film, euh, euh, un lieu à, à visiter, ah. quelque chose Alors, bah, un, un livre pour d'autres euh, pour types d'activités, donc il y a l'outillage traditionnel du tiers de Pierre de, de Monsieur Bessac, qui est une qui est une somme incontournable, et euh, euh, bon, c'est pas tout à fait mon livre de chevet, mais euh, ça, ça, ça voilà. il, est, il est en bas à droite de mon bureau, je le sors, enfin, c'est compulsé, donc c'est euh, euh, bien. Ensuite, tu parlais de... Peut-être un lieu qui te marque dans sa construction, ou, ou... qui te paraît incontournable. pour La construction de l'Empire State Building. Par les Mohawks. Euh, et le livre, ça serait... Euh d'orage, il me semble, je ne saurais pas trop le dire, euh, qui raconte l'histoire de, euh, de ces Indiens, de ces natifs euh, d'Amérique euh, du Nord euh, qui ont été euh, euh, employés pendant des années à la construction de New York, Los Angeles, qui ont fait, euh, qui ont fait tous les buildings euh, euh, avec des, des légendes qui se racontent, des, des gens qui n'ont pas peur. Euh, qu'ils n'ont pas peur de... ils n'ont pas le vertige, etc., etc., ce qui, quand ils le disent, est totalement faux. Euh, sait... enfin, C'est un livre qui est, euh, qui est magnifique. Je ne suis pas tout à fait sûr du titre, mais ça, ça, ça se trouve. Comment es-tu venu à travailler sur le handicap au Moyen-Âge Et en quelques mots, qu'est-ce que tu as prouvé, montré voilà. le, euh, le handicap au, au Moyen-Âge, Je travaillais avec dans une, une, structure, donc un, enfin une structure, un établissement scolaire d'éducation nationale très... Très classique, mais pas tout à fait, avec des élèves en grande difficulté, en difficulté scolaire et sociale. N'en rajoutons pas trop, ce sont des, des, des gamins qui, pour des raisons de parcours de vie, ont enfin des gamins, ils ont 16-18 ans, euh, ça n'a pas toujours été facile, et l'établissement est prévu pour pouvoir leur donner un peu plus de possibilités. Euh, et du coup, euh, on est également mélangé avec des, des personnes en situation de handicap, ce qui fait que bah, petit à petit, euh, euh, je me suis dit, il voilà, faut se former. Quoi. faut se former pour essayer d'être euh, compétent. On peut, on, je veux dire, à la limite, en histoire, en archéologie, on n'est pas bon, on n'est pas bon, c'est pas grave. Avec des élèves, c'est pas possible. Il faut, faut essayer d'être le plus. Euh, je veux dire, voilà, on ne peut pas traiter des, des élèves comme ça. Et, euh, et, et du coup, euh, et ben, à un moment, ça a été le mélange effectivement des, euh, de ma formation en, en handicap euh, et de ma formation d'histoire. Je me suis dit, maintenant, le, le chantier au Moyen-Âge, il devait être dans un état les pauvres. Et puis il y a des. On a trouvé des dalles, des dalles à Bordeaux, où les gens dessous étaient. Euh, euh, avait des pathologies, voilà, c'est toute une, euh, une histoire le mélange, le mélange de plusieurs circuits. <rire> le musée ferme, le château ferme, ah. il faut y aller. C'est -ce <rire> non, non, bon.